Quand les, les Français arrivent euh, en Amérique du Nord, en 1608, euh, après, longtemps après quand même que Cartier était, euh, avait euh, à peine arpenté en fait, ces territoires, donc les Français décident d'installer un avant-poste, une petite euh, fortification qui va devenir Québec, mais qui était euh, quelques cabanes de bois. Euh, et très rapidement, le fondateur de cette fortification de Québec, donc Samuel Champlain, se rend compte que ils ne survivraient pas, euh, et ils survivent très, très difficilement au premier hiver. Ils ne survivraient pas si, ils, si, si, si ces Européens euh, euh, n'apprivoisent pas leur environnement. Et pour ça, ils décident, dès le premier hiver, à la sortie de cette, ce premier hiver, d'envoyer un jeune garçon, dont cette Étienne Brûlé, euh, auprès des Indiens pour euh, premièrement euh, euh, connaître les routes, parce que le but de Champlain, c'était traverser, en fait, ce continent, ou plutôt euh, cette, euh, cette île, enfin, on ne sait pas du tout ce que c'est, pour rejoindre, évidemment, le Japon, la Chine, les Indes. Et, euh, et encore au XVIIIe siècle, il y avait une incertitude sur euh, ce qu'il y avait là devant eux. Donc, c'était être là pour traverser. Et deuxièmement, pour apprendre les langues. Parce que Champlain se rend vite compte... Euh, au, au contraire des Anglais d'ailleurs, les, les Français ont cette intuition que c'est en, en commerçant ou en négociant ou en discutant avec les indigènes que quelque chose pourrait se passer. Alors le, ce moment va, va durer euh, quelques années, quelques dizaines d'années, mais pendant ces quelques années, les peuples ont cherché à se, à se parler. Euh, les, les, même les, les, les, des, des êtres d'un de, de, bord à l'autre de l'humanité presque ont, ont essayé de... Euh, de négocier leur présence sur cet espace-là. Et c'est un jeune garçon qui s'appelait, donc il y avait 15 ans, et qui n'avait rien connu de l'existence, qui était euh, euh, sans aucune euh, euh, culture, éducation, bon, qui va donc, en vivant auprès des indigènes, apprendre cette langue et être ce qu'on va appeler un truchement, qui était euh, en fait une sorte d'interprète, mais plus qu'un interprète. Très rapidement, c'est truchement parce que euh, Brûlé sera le premier d'une longue série euh, ces hommes et lui le premier va apprendre donc à négocier parce que évidemment parler c'est aussi pour des indigènes une manière de, de négocier euh, de négocier du temps euh, de négocier aussi euh, des objets euh, et en négociant des objets on négocie des chemins euh, on négocie euh, la paix ou la guerre Et il va y avoir pendant ces quelques années une alliance qui va se constituer entre les, les hurons wendat et les Français contre des ennemis communs, ou en tout cas surtout des ennemis hurons, qui étaient euh, iroquois, et Étienne Brouillet va être au milieu de ça. Euh, et, cette, euh, et évidemment que ça peut que nous intéresser aujourd'hui, comment est-ce qu'on euh, fait passer les langues, et comment est-ce que euh, l'enjeu de raconter une histoire et d'en écrire une, c'est aussi d'essayer de réfléchir à ce que ça veut dire que de passer ces langues d'un continent à l'autre, euh, et de faire de la langue l'espace d'une rencontre qui ne signifie pas non plus euh, euh, euh, la fusion. Et même au contraire, euh, c'est conserver un espace d'altérité. Et, et ce personnage va être ce centre d'une altérité qui va lui-même être écartelé, parce que très rapidement, vivant en contact des indigènes, il ne sera jamais tout à fait indigène, quand bien même, ça sera sans doute pour lui un idéal de vie. Mais il va très rapidement ne plus être un Européen et un Français. Et sur un plan... Euh, euh, politique, même la loyauté qu'il devait au roi de France, il va rapidement la perdre. Euh, la loyauté qu'il devait à Dieu, il va ça va s'évanouir. Euh, et, euh, et le syncrétisme qu'il va constituer, presque malgré lui, entre euh, un rapport euh, presque euh, et même complètement animiste, ou, euh, ou, ou en tout cas euh, très euh, d'un mysticisme très singulier. Il va le combiner à hein, des restes de catholicisme. Et ça va constituer bah, le début d'un métissage euh, qui va se poursuivre sur euh, des siècles dans la violence, parce que c'est aussi un espace historique euh, éminemment violent, fait euh, déjà euh, de massacres et de négations de l'autre. Là où les Européens ont cherché à nier dans l'autre euh, leur euh, individualité, euh, dans leur langue, Brûler, lui, va maintenir ça va maintenir dans la langue un espace d'identité et raconter cette histoire, c'était raconter ce court moment où quelque chose aurait pu avoir lieu d'une rencontre.